C'est sûr que quand on m'a demandé d'être coordonnateur sur la Côte-Nord, euh, ça a été une fierté pour moi. Puis par la suite, remplacer euh, euh, l'adjoint au directeur, qui était Guy Farrell, qui est décédé aujourd'hui. Et euh, quand Daniel m'a demandé avant les fêtes de le remplacer à partir du 1er janvier, c'est une fierté d'être un directeur du syndicat des métallos au Québec. J'ai toujours... toujours je, je regardais les directeurs qui étaient là à l'époque, je me disais, ah, ben ouais, il était là, job. Il connaît un paquet de choses, il au courant de tout. Puis là, je suis rendu là. C'est spécial. Donc, au syndicat des métallos, qu'est-ce qui, qu qui est important de le savoir, c'est que tous les directeurs ont passé par la base. On a travaillé d'une shop, on a travaillé d'une mine, on est devenu délégué, on est devenu président, on est devenu permanent, corde d'eau, adjoint, directeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, puis moi, je vais continuer à fonctionner de cette façon-là. Durant le mandat que je vais être là, je vais encourager les, les, les délégués et les présidents de sections locales à s'impliquer pour qu'on euh, trouve dans ces dans ces gens-là des, des leaders qui vont devenir des permanents, puis par la suite des futurs coordonnateurs et directeurs. Directrice, peut-être une femme un jour sera directrice du syndicat des métallos. On sait pas.